Aujourd'hui, on va parler de ingest node, qui est un, une nouvelle fonctionnalité qui arrive dans Elasticsearch 5.0. Euh, donc, il va vous permettre d'enrichir de, vos documents euh, à la volée. Euh, et éventuellement, même si vous réindexez vos documents, on va euh, essayer de couvrir tout ça. Donc, je m'appelle David et je suis développeur chez Elastic euh, et en particulier sur Elasticsearch euh, depuis un peu plus de trois ans. Je travaille euh, notamment sur les plugins euh, open source et la partie sur laquelle je travaille le plus. Donc, chez Elasticsearch, euh, chez Elastic, pardon, on développe une stack Elastic. Qui comprend euh, en fait différents types de, de produits. Donc, on a des outils d'ingestion comme Logstash et Bits, qui font de la collecte et du streaming de data, j'allais dire en temps réel, <coughs> de la transformation à la volée éventuellement, et euh, pour envoyer euh, finalement vers Elasticsearch euh, les données qui auront été collectées. Kibana, un outil de visualisation au-dessus de tout ça. Euh, nous fournissons un certain nombre de plugins commerciaux euh, qui rajoutent des fonctionnalités de sécurisation du cluster, des fonctionnalités d'alerting, de, des fonctionnalités de monitoring du cluster, une, une nouvelle API qui s'appelle Graph qui permet de faire de la recommandation très très bien foutue de la... De la euh, comment dire... de la l'analyse de fraude, euh, etc. Enfin, ça permet de connecter des entités entre elles et de voir ce qui est anormalement commun entre ces entités. Donc c'est très très utile ce truc-là. Euh, on a aussi un nouveau module qui vient dans XPAC qui s'appelle Reporting, qui va permettre de générer des rapports PDF automatiquement tous les jours, de, des visualisations que vous auriez bâties dans Kibana. Et on a un Elastic as a Service qui s'appelle Elastic Cloud qui vous permet d'avoir accès à tout ça en fait dans le cloud très facilement. Euh, un petit mot sur la boîte, on fournit en plus de ce pack de plugins euh, vient euh, avec nativement euh, un accès au support illimité, que ce soit pour votre phase de développement, votre phase de production, euh, sur toute la stack, y compris les plugins. Donc voilà, on vous aide sur tout ça. Le slide commercial est passé, on peut passer à la technique, ouais c'est cool. <rire> Alors pourquoi euh, on a fait Ingest Node Bon, en fait on avait pas mal de nos utilisateurs qui nous disaient moi mon besoin c'est juste euh, j'ai un fichier, j'ai un stream je veux juste faire un tail de mon fichier et je veux l'envoyer vers Elasticsearch mon besoin il est très très simple jusqu'à présent pour faire ça euh, on mettait en place euh, Logstash donc euh, on mettait un input euh, euh, file euh, en entrée de Logstash qui allait donc streamer le contenu puis après on faisait passer le contenu qu'on venait de récupérer par euh, un filtre de type groc donc Grog fait des expressions régulières, mais de façon beaucoup plus simplifiée, donc ça va découper euh, la ligne de texte que vous avez en différentes euh, euh, parties structurées, euh, éventuellement un filtre de date pour réconcilier des dates, une date à plein de formats différents, donc euh, pour en faire un vrai objet date, euh, on passe par un filtre date, éventuellement un filtre euh, mutate pour dire, euh, tiens, il y a un champ, en fait il est sous forme de chaîne de caractère, parce qu'il vient de mon résultat d'expression régulière, mais je veux que ce soit un, un entier par exemple, ce genre de choses. Et puis ensuite on envoyait ça vers Elasticsearch, euh, avec l'output Elasticsearch. Euh, en réalité, ce que les gens font souvent maintenant, c'est qu'ils prennent euh, le projet euh, Bit, euh, donc Bit c'est écrit en Go, c'est beaucoup plus léger que Logstash, et avec FileBit, typiquement, on fait ce tail-f du fichier, on l'envoie vers une machine sur laquelle tourne Logstash, comme Logstash tourne en Java, en JRuby, c'est un petit peu plus lourd, donc on met une machine dédiée pour ça. On stream le fichier, puis ensuite Logstash envoie euh, cette information vers Elasticsearch. Et on s'est dit que juste pour faire un tail d'un fichier, ça fait un petit peu lourd euh, comme setup. Donc on s'est dit, tiens, et si on faisait un ingest nodes euh, dans Elasticsearch. l'idée c'est quoi bah, Je récupère, je collecte la donnée depuis une source, donc ici avec Bit par exemple, avec Filebit, et je stream directement ça vers Elasticsearch. Et c'est Elasticsearch qui va être responsable de faire euh, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Filebit, euh, donc ce qu'il fait typiquement, c'est qu'il collecte les entrées qu'il voit dans votre fichier, il fait ce fameux tail-f, et il va produire des documents JSON, qu'il va envoyer vers Elasticsearch. Et comme vous voyez, dans ce document JSON, c'est très très simple. Hein, J'ai que euh, un champ message euh, avec la ligne de log complète à l'intérieur. Donc pour l'instant, elle n'est pas vraiment euh, très utilisable. Je vais pouvoir faire de la recherche là-dedans, mais ce n'est pas de la recherche structurée. Et l'objectif, dans Elasticsearch, c'est de dire, ben, cette ligne que je reçois, je vais en fait l'enrichir pour arriver à fabriquer un vrai document JSON structuré. Et directement dans Elasticsearch. Donc l'objectif Node, c'est vraiment ça. Ça va vous avez compris l'objectif Alors comment ça fonctionne ben, En fait on va définir un pipeline d'ingestion. Ce pipeline d'ingestion va recevoir un document en entrée et on va pouvoir exécuter un ensemble de processeurs euh, qui sont définis dans ce pipeline d'ingestion. Et en fait on retrouve ici les mêmes processeurs qu'on a vu tout à l'heure dans Logstash. Donc grog pour faire des expressions régulières, date pour réconcilier des dates, remove au lieu de mutate, pour euh, éventuellement... Enfin, si on peut, on a aussi Mutate, mais... Remove ici, par exemple, pour enlever un, un contenu d'un message, quelque chose qu'on veut voir disparaître. Imaginez, dans vos logs, vous avez euh, un password en clair, ce qu'il ne faut pas faire, hein, mettre des passwords en clair dans les logs, mais bon. Si vous avez ça, vous avez peut-être intérêt à l'enlever euh, dans, dans ce qui va être indexé dans Elasticsearch. Bon, C'est un conseil. Et tout ça, ça va fournir un document enrichi, qui lui, va être indexé dans Elasticsearch. C'est uniquement le document enrichi qui sera indexé dans Elasticsearch. Alors comment on définit un pipeline ben, C'est assez simple, on dit, euh, je te fais un put, j'ai euh, un nouvel endpoint qui s'appelle underscore ingest, je définis un pipeline, je lui donne un nom, ici sa page, il s'appelle apache-log, et je définis un ensemble de processeurs dans ce pipeline. Donc c'est exactement la même photo que ce qu'on vient de voir ici, hein. donc j'ai grog date remove, ben, ici je fais la même chose, je définis les processeurs, je vais définir le premier niveau, c'est Grok. Je vais lire le contenu du, du champ message. C'est le champ où j'ai toute la ligne de log non structurée. Je vais appliquer un pattern GROC, alors si vous n'avez jamais fait de Grok, euh, derrière le pourcent, euh, accolade, common, Apache log, et en fait se, se cache une expression régulière, euh, même plus grande que ça. Donc ça c'est plus simple à écrire. Euh, et donc ça, ça va extraire les différents euh, euh, comment dire, euh, valeurs de votre document. Ça va produire notamment euh, un champ euh, qui s'appelle timestamp, parce que Common Apache Log est, est, fait, est fait comme ça, et qu'on va pouvoir utiliser dans la seconde partie du pipeline. Donc dans la partie date, on va dire, je vais extraire de timestamp, tu vas retrouver une date qui a ce format là, il se trouve qu'elle a ce format là. Je peux en préciser plusieurs d'ailleurs, je peux avoir plusieurs formats. Euh, la syntaxe ici sur le slide est fausse, je, de mémoire les match underscore sont virés maintenant, c'est plus simple, c'est field et format. Mais bon, petite typo. Euh, ok, et puis après je peux dire, maintenant que j'ai parsé tout mon message, en fait j'ai plus besoin d'avoir de la ligne d'origine source. Donc le champ message que j'avais, c'est pas la peine que je l'indexe puisque j'ai une autre version qui est complètement structurée, donc je fais un remove du champ message. Et ça, ça va partir ensuite dans Elasticsearch. Alors, une fois que j'ai défini mon pipeline, je peux l'utiliser lorsque je vais indexer un document. Classiquement, quand j'indexe un document dans Elasticsearch, je fais un put vers un index, je précise un type et je précise un ID. Et puis après, je passe le document JSON en paramètre. Ben là, je rajoute juste une option. Je lui dis, euh, ben, le document JSON que je vais t'envoyer, tu vas le faire passer par un pipeline dont le nom est apache-log. C'est celui que je viens de définir juste avant. Et en réalité, ce qui aura été indexé dans Elasticsearch, qu'on peut récupérer lorsqu'on fait un GET, GET index type ID, ça sera ce document JSON-là. Donc dans le champ underscore source de votre document JSON, ce que, que, ce que vous verrez effectivement, c'est ça. Ça sera ce contenu-là. Ça va Ou je parle trop vite C'est bon alors, on a différentes API euh, pour gérer notre pipeline. Donc, on peut créer euh, donc un nouveau pipeline, on peut récupérer un pipeline en particulier, voir son sa définition. On peut mettre à jour un pipeline à la volée. Hein. Je refais un put avec cet ID et je retransforme mon pipeline différemment. C'est très dynamique, tout ça. Euh, je peux récupérer tous les pipelines et je peux, évidemment, effacer aussi un pipeline. Donc, super euh, API, très très simple. On fournit un certain nombre de de, de processeurs euh, par défaut. Ce sont en fait les, les, les filtres les plus courants qu'on a vu euh, utilisés par la communauté dans Logstash pour l'instant. Donc ce qu'on porte, c'est les, vraiment les plus, euh, les plus utilisés. Euh, on en portera sans doute d'autres. Hein. Et puis il y en a qui sont même euh, disponibles sous forme de plugins. Donc GROC, expression régulière, RENAME pour changer un field, Uppercase, Lowercase, vous avez compris ce que ça fait. JOIP, euh, C'est comme le GEOIP filter qu'on a dans l'oxage, donc euh, ça prend une adresse IP et ça transforme l'adresse IP en coordonnées géographiques latitude-longitude, quel est le pays de la personne, le continent, etc., en utilisant une base de données locale, qui n'est pas super précise, mais euh, si vous achetez euh, l'abonnement auprès de l'éditeur de la database euh, qui fournit euh, les, euh, ce, ce, cette, euh, cette base de données-là, des, des coordonnées géographiques, c'est pas nous qui le vendons, hein. À ce moment-là, vous aurez beaucoup plus de précision, d'ailleurs, dans vos résultats. Join, trim, for each, tout un tas de processeurs sont disponibles. Alors, je vais en évoquer quelques-uns les plus utilisés. Donc, grok, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est euh, vous prenez un champ en entrée, vous appliquez, euh, en gros, une expression régulière. Là, la syntaxe qui est utilisée, c'est de dire euh, je vais trouver euh, un, quelque chose qui est au format date. Alors format date, c'est un peu vague, hein, mais si vous regardez le, de, de la définition de l'expression régulière derrière, ça peut, il peut y avoir plein de combinaisons possibles. Euh, et je veux stocker le résultat de ce que je viens de parser dans un champ qui s'appelle date. Attention, ça casse. Mutate, processors, donc il y en a plusieurs, on peut faire du set, rajouter un nouveau champ, remove, enlever un champ, renommer un champ, convertir un champ dans une valeur du split, du join, lowercase, tout un tas de, de choses qui vous permettent de jouer sur le contenu du champ. Donc typiquement ici, remove, bah je supprime le champ message. Simple à comprendre. Date processor. Euh, imaginez, j'ai un champ timestamp dans mon document, euh, il, peut avoir, il, il peut avoir que le format euh, année, euh, je vais, donc si j'ai une, une, dans mon document un, un champ qui est 2016 en fait il sera converti en une année en, pardon, en une date au sens Java du terme, un vrai objet date donc qui sera vraisemblablement 1er janvier de l'année 2016 à minuit 00 GeoIP Pro Processor j'en ai déjà parlé euh, donc ça prend en entrée une adresse IP et ça vous fournit en résultat euh, toutes les coordonnées géographiques de l'individu vous pouvez aussi itérer sur des valeurs d'un tableau. Donc avec euh, foreach, vous dites euh, j'ai un tableau dans le champ qui s'appelle values, et euh, pour chacune des valeurs que je vais avoir, je veux appliquer un processeur particulier. Donc euh, même si vous avez un, un, je sais pas, un tableau d'adresse de, de, de, IP, vous pouvez appliquer un processeur type GEOIP pour chacune des adresses IP de votre tableau si vous voulez. Ici là on fait une mise en majuscule de la valeur en question. Euh, vous pouvez avoir accès euh, d'ailleurs si le, à l'intérieur du tableau c'est un objet que vous avez et non pas juste une chaîne de caractères comme dans l'exemple euh, vous pouvez avoir accès aux valeurs de l'objet donc vous imaginez vous avez un tableau à l'intérieur des objets JSON vous pouvez avoir accès aux aux, aux attributs de ces objets en faisant underscore value.id par exemple je vais avoir accès à, à l'attribut ID donc vous pouvez supprimer un champ de, de, de du document Enfin, pardon, du JSON interne dans le tableau, contenu dans le tableau. Vous pouvez aussi euh, dire, euh, je vais euh, t'envoyer une exception, euh, je veux que tu failles euh, dans ce cas-là, euh, voilà, et c'est ce que j'ai envie de faire. Bon, je ne sais pas trop à quoi ça sert celui-là, mais il existe. Et puis, vous avez la possibilité de rajouter votre propre plugin. Donc c'est quelque chose que je vais couvrir tout à l'heure, je vais vous montrer comment on développe un plugin en Java pour faire de l'ingest soi-même. Je vais vous parler d'un plugin que j'ai réalisé récemment et qui devrait être open sourcé bientôt, j'espère, quand j'aurai fini d'enlever de, le code qui est vraiment sale, à certains endroits. Ok, alors quelques mots à propos de la gestion des erreurs. Quand vous avez un pipeline comme celui-là, vous voyez, il y a une valeur qui est en rose là, la date, il y a plus 0, 4, 0. Il manque un chiffre. C'est pas vraiment un time zone, ce truc-là. Il y a quelque chose qui est pas correct. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez faire un processer cette ligne avec ingest, ingest va vous dire, en fait, et va renvoyer à votre appel HTTP, votre put, il va vous renvoyer une erreur 400 en disant je n'ai pas pu parser la date. Alors peut-être que c'est ce que vous voulez, vous voulez rejeter euh, simplement le, la ligne en disant « je, je l'ignore ». Mais vous pouvez avoir une gestion des erreurs un petit peu plus fine. Vous pouvez dire « globalement, sur le pipeline, si j'ai une erreur, ben voici comment je dois me comporter. Je veux ceter une nouvelle valeur, par exemple, pour euh, l'ensemble du document. Je veux dire, euh, ceter euh, un tag en disant euh, « can note parse the line ouais, », quelque chose comme ça, ce que vous voulez. Mais vous pouvez aussi définir des erreurs au niveau de chacun des processeurs. Vous pouvez dire, si j'ai une erreur euh, sur le, la partie date de mon pipeline, à ce moment-là, je veux céter une nouvelle date. Je veux mettre une date par défaut, euh, 1er janvier 1970, par exemple, plutôt que d'avoir une failure de mon pipeline. Euh... Ouais, c'est ça. Et du coup, il va vous renvoyer euh, non, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. Euh, pardon, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Euh, donc, j'ai défini ici mon une, une gestion des erreurs globalement sur mon pipeline. Quand je processe la ligne euh, sur la date, il va lever une exception. Il n'exécutera pas du coup la partie remove. Et ce qui va vous renvoyer, c'est euh, après l'exécution de la partie en rose en bas le set il renverra à votre à, à, à plan non plus une erreur 400 mais une erreur 200 cette fois en disant c'est bon j'ai bien indexé le document par contre j'ai pas fait le reste du pipeline et vous pouvez définir maintenant une des exceptions cette fois au niveau du processeur en disant si j'ai une erreur quand je parse la date ben je vais peut-être par exemple faire un remove de la date et puis c'était un tag en disant j'ai pas eu de date ou quelque chose comme ça que ce que vous voulez imaginer dans ce cas-là, quand je vais exécuter la ligne, euh, mon, mon processeur DET va lever une exception, il va appliquer le reste du pipeline dessous, remove et set, et il va reprendre l'exécution du pipeline. Donc il, il refera le remove qui est prévu ensuite par la suite. Donc vous pouvez soit définir une gestion des erreurs globalement au niveau du pipeline, soit définir une gestion des erreurs euh, au niveau de chacun des processeurs. Éventuellement les deux aussi. Et donc ça renverra aussi une erreur de sang. Ok. Très bien, je suis dans les temps. Euh... Comment ça fonctionne de façon interne dans Elasticsearch? Alors par défaut, dans Elasticsearch, pour ceux qui ont déjà fait l'Elasticsearch, les nœuds peuvent être data, les nœuds peuvent être éligibles à être master, et maintenant dans la version 5, tous les nœuds sont par défaut aussi éligibles à devenir des ingest nodes. Donc ils sont des ingest nodes par défaut. Donc avec un scénario par défaut, imaginez vous avez un cluster avec trois nœuds, j'ai un index qui s'appelle logs, il a trois euh, shards, donc les shards qui sont en bleu, les primaires, le 1P, le 2P et le 3P. Et puis il a aussi un réplica pour chacun des shards, donc c'est ceux qui sont en gris. Le cluster state c'est une information qui est partagée par l'ensemble des nœuds, donc il, chacun des nœuds connaît automatiquement la topologie de, de l'ensemble du cluster. Quand vous exécutez une requête dans Elasticsearch, donc vous faites une requête d'indexation, euh, imaginez vous parlez ici avec le nœud 3, vous envoyez cette requête d'indexation. En passant évidemment le paramètre pipeline égale le nom du pipeline, hein, c'est l'objectif de stock. Euh, du coup, le pré-process le, le pré de, de, de, de, du document que vous envoyez va être fait sur le nœud coordinateur, c'est-à-dire le nœud qui a reçu la requête. Donc tout ce que je viens de décrire, là, les, les différents processeurs qui vont être appliqués, ils vont être appliqués dans le nœud 3 dans ce cas-là. Il se trouve que le document euh, que vous envoyez à l'indexation, il doit être indexé par le, shard, par le shard numéro 3. Donc une fois que ingest a enrichi le document, le document va être envoyé vers le, nœud 3, pardon, vers le shard 3 primaire, il se trouve qu'il est sur le nœud numéro 2, et une fois que c'est fait, classiquement, ça va être répliqué sur le euh, shard 3 réplica, qui est ici sur le node 1. C'est assez euh, voilà c'est assez euh, c'est un scénario par défaut. Si vous avez beaucoup de charges et que vous avez du volume conséquent à traiter, on va vous conseiller de dédier des nœuds pour faire cette partie ingestion. Ça sera beaucoup plus euh, secure à mon avis euh, parce que faire de l'expression régulière ça consomme du CPU quand même hein, donc euh, ça risque de faire de la charge. Donc vous avez la possibilité de dire sur les nœuds euh, 1, 2, 3, je vais les typer dans les settings, je vais, je vais mettre data true, master true, bon c'est les valeurs par défaut, je vais juste mettre node.ingest égale false, ça veut dire que ces nœuds-là ne pourront pas recevoir des opérations euh, ingest. A l'inverse, les nœuds 4 et 5 que j'ai rajoutés, ils sont ni data, ils sont ni master, mais ils sont juste ingest. Okay Donc je les type. Comme tout à l'heure, j'envoie mon opération d'indexation sur euh, qui est à destination du chart 3 sur le nœud numéro 3. Bah, ce que va faire euh, Elasticsearch, c'est qu'il va renvoyer euh, la requête vers un nœud ingest. Un des nœuds ingest disponibles. C'est aussi scalable. Vous pouvez augmenter le nombre de nœuds ingest que vous souhaitez. Donc il en choisit un. Alors, je pas regardé les détails de l'implémentation, mais je pense qu'il fait une sorte de round robin, euh, comme ça. Hein. Et, et donc, il, il, il fait du coup ce process qu'on a vu tout à l'heure sur un des nœuds, ici, c'est le nœud 5, en, en l'occurrence. Et puis, une fois que c'est fait, bah, comme tout à l'heure, le nœud 5 va envoyer le résultat euh, vers le nœud 2, puisqu'on a le char de primaire euh, numéro 3, et ensuite, euh, la réplication. Ok. Cool. Simple. <coughs> Alors où est-ce qu'on peut utiliser les pipelines d'ingestion, sur quelles API en fait On l'a vu tout à l'heure, sur l'API d'indexation, je fais un put d'un document euh, voilà, et je précise quel est le, le pipeline que je veux exécuter. Sur l'API de bulk, donc le bulk c'est le mode euh, patate, hein, je veux faire des batchs et, et envoyer beaucoup, beaucoup de données, typiquement pour les logs il faut utiliser ça. Bah dans la description de votre bulk, dans la partie euh, en tête de chacune des lignes que vous voulez indexer, vous pouvez préciser quel est le pipeline que vous voulez appliquer. Et il peut être différent, vous pouvez avoir une ligne qui vient du, enfin du Apache Log et l'autre ligne c'est du MySQL, ben à ce moment là vous voulez appliquer des pipelines différents pour chacune des lignes, vous pouvez le faire tout à fait de cette façon là. Okay. Dans la version 2.3 de mémoire d'Elasticsearch, on a rajouté une API qui s'appelle Reindex API. Alors là, c'est génial, je vais vous faire une démo tout à l'heure. Euh, L'idée de la Reindex API, c'est comme son nom l'indique, c'est que je, je lis le contenu sur un index qui, qui a déjà de la donnée et je réindexe ailleurs les données d'Elasticsearch. Et avec Ingest, cerise sur le gâteau, et ben je peux transformer mes données à la volée, comme j'ai envie. Super chouette. Ça va OK. Donc j'ai développé un plugin qui s'appelle Bano Ingest Plugin. L'objectif de ce plugin, c'est euh, de transformer des adresses postales françaises en coordonnées géographiques. Alors pour l'instant français, je me suis limité à, à une base de données que j'avais. Euh, et donc ça, ça transforme les adresses postales euh, en coordonnées géographiques latitude-longitude. Ça essaye de trouver quelle est euh, les, la coordonnée la plus proche connue euh, dans la, la base de, de données. Et ça fait l'inverse si vous avez des coordonnées latitude-longitude, ça va essayer de trouver quelle est l'adresse postale la plus proche de ces coordonnées-là. Donc ça peut être assez sympa pour enrichir votre système d'information, par exemple, si vous avez des données dans votre système d'information avec des, des adresses, bah essayez d'enrichir de, de, ça, pour visualiser ça ensuite sur une map dans Kibana, par exemple, ça peut être chouette. Alors c'est quoi Bano <rire> Bano c'est une database open source fournie par OpenStreetMap, Référencé euh, par l'adresse, je crois c'est data.gouv.fr, adresse.data.gouv.fr aussi. Euh, et alors pour l'instant, les données que j'ai prises, c'est peut-être pas les meilleures, mais je vais voir si je change mon fusil d'épaule ou pas. Mais c'est celles qui sont disponibles à cette URL là, bano.openstreetmap.fr/data. Il y a différents types de fichiers. Alors j'ai pris les fichiers CSV, parce qu'ils sont faciles à parser. Euh, donc vous avez un fichier par département. Okay. Ou alors vous avez aussi un fichier qui s'appelle full.csv.gz qui contient euh, l'ensemble, tous les départements dans un seul gros fichier. Alors ça ressemble à quoi ces fichiers-là ben, euh, Vous avez dans, ces, dans ce format CSV un ID de, de chacune des adresses, le numéro dans la rue, c'est surtout ça qui m'intéresse, le nom de la rue, euh, le code postal, la ville la source de la donnée, ça je m'en sers pas, mais surtout les coordonnées géographiques, latitude, longitude. Okay Alors ce que fait euh, Bano, c'est qu'il va en fait vous proposer des API qui vont permettre de télécharger euh, le, le département en question. Donc par exemple, je fais un put, je veux que tu m'initialises le département de la Charente-Maritime, donc je fais un put, j'ai pris Charente-Maritime, je sais pas pourquoi, c'est mon origine je pense, underscore Bano slash 17, et à ce moment-là, ce que va faire le système, c'est qu'il va télécharger depuis l'URL qu'on a vu tout à l'heure, le fichier 17.csv, va parser le contenu, va faire des documents JSON propres, va les envoyer dans l'indexation dans Elasticsearch, dans, un, dans le nœud local, mais ça se configure. Et c'est ce qui sera utilisé ensuite par, Elast par le plugin Ingest pour enrichir les adresses. Vous pouvez préciser plusieurs départements. Donc je fais 17, donc charme maritime Val-d'Oise... Finistère, les lieux où j'ai habité en fait. Et euh, sinon, underscore full qui revient à télécharger le gz que j'ai vu donc a vu tout à l'heure et qui va euh, contenir toutes les adresses de toute la France. Alors pourquoi j'ai voulu faire une distinction Ben c'est parce que je me suis dit que dans certains use cases, peut-être que vous connaissez vos clients et vous savez que vous avez des clients qui sont que locaux c'est peut-être pas la peine de charger avec toute la base française, si vous savez qu'ils sont que en Charente-Maritime et, euh, et en Charente par exemple faites 16,17 et puis euh, ça vous évitera de surcharger votre cluster Elasticsearch pour rien ensuite comment ça s'utilise eh ben, on a vu tout à l'heure la notion de pipeline on définissait des pipelines avec des processeurs à l'intérieur, ben, vous avez juste à déclarer je rajoute un processeur qui s'appelle Bano et je peux passer éventuellement euh, des options ce qu'on va voir donc imaginez, j'ai une adresse qui est structurée comme ça. Ah, je vous l'ai pas dit ça. Euh, dans l'API Bano, on a la possibilité de simuler aussi. Euh, sans avoir à exécuter réellement une opération d'indexation, on peut simuler un pipeline. Et donc ça se fait avec l'API qui s'appelle underscore simulate, qu'on voit ici là, à la fin. Donc vous présentez un document euh, JSON, et vous allez voir quel sera le, le résultat une fois que ça a été processé par Bano, euh, par euh, pardon ingest. Donc ici, je présente un document je m'attends en entrée à ce qu'il soit structuré comme ça, adresse, number, street name, zip code, city. Bon, c'est pour l'instant, c'est assez basique. Hein. Donc, vous voyez, j'ai euh, dans street name, par exemple, le, le nom de la la rue est pas complet. Mais là, je vais me servir de la puissance d'Elasticsearch pour faire de la recherche, en fait, derrière. Est ce que ça va me restituer euh, en sortie de, de cette simulation, ben, en réalité, c'est que l'adresse, euh, qui était donc en vert, a été enrichi maintenant avec une autre structure qui s'appelle bano underscore adresse, dans lequel je retrouve le zip code, le number, bon c'est les mêmes, la city, c'est la même, le street name, cette fois, il est complet. C'est boulevard Georges clémenceau parce que c'est ce qui vient de la base bano. Euh, en plus, je fournis une, une adresse complète, structurée, euh, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais pour l'instant, je le laisse. Et surtout, j'ai récupéré mes coordonnées latitude et longitude. J'ai ça. C'est clair Ok. Et l'inverse j'ai des coordonnées géographiques dans, j'appelle le même pipeline que j'ai défini tout à l'heure, si j'ai des coordonnées géographiques dans location.lat et location.long, et eh bien, Bano va enrichir ça, il va essayer de trouver l'adresse la plus proche, donc ici, il a trouvé que l'adresse la plus proche était celle-là, un rue du petit Versailles à Etré, Etré c'est la ville où je suis né, enfin, voilà. bref. Parenthèse. Bonjour papa et maman si vous regardez la vidéo, ça. ce qui m'étonnerait, mais bon. Euh, et, en, et on voit aussi les coordonnées géographiques latitude-longitude de cette adresse en question, qui ne sont pas les mêmes que celles du début, hein. c'est l'adresse la plus proche qu'on a trouvée. Donc là vous pouvez éventuellement faire un calcul de distance, peut-être pour voir si c'est vraiment proche, pas proche. Bref. Peut-être quelque chose que je devrais rajouter, qui est la distance entre les points, ben, on verra. Quand ça sera open source, je suis très open pour les pull requests et tout ça, hein. donc euh, allez-y. Alors ce qui est bien en plus, c'est que vous pouvez combiner ça avec d'autres processeurs ingest. Euh, par exemple ici, j'utilise mon GeoIP euh, euh, euh, processeur qu'on a vu tout à l'heure. À partir d'une adresse IP, je veux que tu me fournisses les coordonnées latitude-longitude. Il se trouve qu'il va générer ça dans, moi je le sais, c'est dans un champ qui s'appelle GeoIP.location.lat, geoip.location.long. Je configure Bano pour aller lire la structure depuis cette source-là. Okay. Donc il va passer par ces deux processeurs-là successivement. Et quand vous, vous fournissez en entrée juste une adresse IP comme ça, et bien en sortie, ce que vous allez obtenir, c'est ça. Donc la partie en jaune, c'est celle qui aura été enrichie par JYP, et la partie en, en rose, c'est celle qui aura été en, enrichie par Bano. Donc là, en gros, j'ai donné mon adresse IP euh, chez moi, et puis il m'a trouvé, alors c'est pas mon adresse du tout, hein, mais ça doit être euh, le point de raccordement de Free, peut-être, qui est à cet endroit-là, enfin, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Bref. Je vous ai dit, da la database JYP par défaut, elle n'est pas super, super précise non plus. Hein, donc, euh, mais je pense que si j'avais acheté euh, la version complète, euh, j'aurais euh, exactement mon adresse. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe. Donc, à partir d'une adresse IP, j'ai maintenant l'adresse postale théorique de la personne qui a derrière. Alors, vous pouvez récupérer des statistiques à propos des données qui existent dans Bano. Euh, vous pouvez changer d'où je lis les champs, vers quel champ j'écris. Vous pouvez euh, stocker les données de Bano dans un autre cluster que le cluster local, si vous voulez. Euh, vous pouvez lire les données depuis un fichier plutôt que de, que vous auriez déjà téléchargé plutôt que de lire euh, sur Internet. Et puis j'utilise des alias euh, en plus. Alors avant de faire une démo, comment on écrit un plugin bah C'est simple, on étend la classe plugin d'Elasticsearch. Et puis euh, sur la méthode onModule, euh, qui euh, est appelé lorsqu'un nœud démarre en fait. Euh, on va enregistrer un nouveau processeur. Il a un petit nom. Il s'appelle Bano. Ce qui me permet de dire ensuite dans le processeur, bah, j'ai un filtre, enfin un processeur Bano à appliquer. Voilà, le lien est fait avec ça. Et puis euh, je lui dis, euh, je, je dois lui fournir une factory euh, derrière, qui s'écrit comme ça. Euh, la factory, elle est en abstract-processor-factory. Elle doit renvoyer un, ban, un objet ban au processeur. Donc je dois implémenter la méthode doCreate. Je reçois en paramètre certains arguments, euh, notamment la config, c'est ce qui va m'intéresser le plus. Depuis cette config, je peux aller lire des propriétés. Je peux lui dire, regarde si dans ma config, les, la méthode restring property, elle est fournie par euh, le framework, hein, déjà. Euh, regarde si tu as une propriété qui s'appellerait, enfin pour Bano qui s'appellerait city underscore field. Si tu ne l'as pas, la valeur par défaut, ce sera adresse.city. Autrement dit, là, c'est quelle est la source dans laquelle je vais lire la donnée qui m'intéresse. Donc je la mets dans cityField. Puis après, je fais la même chose pour tous les autres champs. Et je crée ensuite une instance du processeur en passant euh, éventuellement tous les champs que j'aurais lus, dont mon city field. Et toute la logique, elle est ensuite dans le banneau processeur. Vous avez juste à étendre abstract processeur. Vous aurez une méthode qui s'appelle execute, qui sera appelée à chaque fois que le pipeline veut exécuter ce processeur-là avec le document qui aura été récupéré en entrée. Donc ce document lui-même aura été éventuellement enrichi par les autres, pipelines, les autres processeurs avant. Donc c'est un ingest document. Et là-dedans, vous avez des méthodes un peu logiques du style est-ce que j'ai un champ qui s'appelle city field bah Si oui, euh, lis-le. Okay, c'est une chaîne de caractères. et puis euh, j'ai simplifié le code, hein, c'est pas exactement ce que je fais dans Bano mais imaginez, hein, j'appelle mon Elasticsearch client qui va éventuellement se connecter à mon cluster dans lequel j'ai les données euh, Bano, il peut être distant mon cluster et je fais une recherche par nom de ville et je récupère des coordonnées latitude, longitude et ce que je fais, j'ai juste à setter ensuite dans Ingest document que j'avais reçu en entrée bah, à l'enrichir avec ces nouvelles valeurs donc là je fais une structure euh, euh, je rajoute en fait un sous-champ qui s'appelle location, dans lequel je vais rajouter les valeurs latitude et longitude à l'intérieur. Voilà, c'est super simple, si vous ne vous comprenez pas trop le code, euh, juste implémenter une fois les méthodes, vous allez voir, c'est super euh, easy. Il me reste quoi, 30 minutes Ok, cool. Donc, démo. Allez. J'espère que tout va bien fonctionner. C'est la première fois que je fais stock. Hein. Je compte d'ailleurs sur vos retours après. Pour me dire c'était bien, et si c'était pas bien surtout pourquoi Ce qui m'intéresse c'est ça. Euh, alors, on va dire que j'ai donc j'ai mon cluster Elasticsearch ici qui tourne localement. Donc j'utilise la version alpha 3, euh, à ne pas mettre en prod surtout. Ne mettez pas en prod la version alpha. Euh, je vais parser une ligne qui ressemble à ça. Ok, c'est mon but. Donc je définis, alors ce qui est bien avec l'API simulate, c'est que j'ai même pas besoin de définir en fait mon pipeline, je peux directement simuler un pipeline que j'écris dynamiquement, et je peux présenter à la fois les, les, les processeurs à appliquer et les documents à parser. Donc dans docs underscore source, ici, je présente le document JSON que je veux qu'il qu analyse. Et là j'ai un, un ensemble de pipeline complètement vide pour l'instant. Si j'exécute ça, on voit ici qu'en en fait il a rien fait, ah ouais j'ai rien défini. Il a juste rajouté des, quelques métadonnées euh, à quelle heure j'ai traité euh, ce, ce, ce, ce document. Donc on va rajouter la partie expression régulière. Donc Je ne vais pas le coder à la main parce que c'est un peu compliqué. Je vais dire je vais te rajouter euh, ici un Groc pattern. Bon, je vais essayer d'indenter propre quand même. Je vais dire, voilà, sur mon message, je veux que tu m'appliques ce, euh, cette expression régulière. Pouf. Alors on voit que j'ai toujours un message d'origine, mais l'expression régulière m'a permis d'extraire de, de, de, de, le verbe, euh, l'identité, euh, la request, euh, code response, byte, client IP, voilà, ces informations. On voit d'ailleurs que j'ai un timestamp à l'intérieur, 19 avril 2016, donc c'est vraiment un format, un format date, donc il a reconnu ça comme étant une date au sens chaîne de caractère, expression régulière, pour autant ça n'est toujours pas un objet date. Donc je vais rajouter un filtre, un processeur, pardon, qui va me permettre de dire, enrichis-moi maintenant, enrichis-moi timestamp, que j'ai reçu du grog processeur, il a ce format-là. Boum. Alors, vous voyez pas, euh, notablement la différence. Euh... Si, il est là, pardon, c'est ici, c'est ce que je cherche. Donc ça a généré maintenant un objet qui s'appelle addTimestamp, par défaut, euh, et vous voyez qu'il est euh, réconcilié, et par défaut ElasticSearch travaille en UTC, donc euh, il est euh, remis dans le timezone UTC. Je peux supprimer le message, j'en ai plus besoin, j'ai fini de le parser, je peux dire, allez hop, supprime-moi le message, Paf, ça me fera moins de texte. Donc ça y est, j'ai plus le message maintenant. Et puis le, le champ timestamp, d'origine, j'en ai plus besoin puisque j'ai add timestamp. Donc je vais dire aussi, allez, supprime-moi, add time, euh, timestamp. J'ai plus que add timestamp. C'est bon. Je peux convertir des champs, je vous en ai parlé tout à l'heure, je peux dire, en fait, au lieu que, euh, c'est quoi, response, ici, ce soit une chaîne de caractères. Je préférerais que ce soit une valeur numérique parce que dans Kibana, je veux faire des des ouais, des calculs sur les valeurs numériques. Trouve-moi toutes les je sais pas les valeurs Distribuer les valeurs entre 200 et 300 ou cherche-moi tout ce qui est entre 200 et 300 par exemple comme code réponse ou ignore tout ce qui est de, entre 200 et 300. Donc voilà, vous voyez que ça a été transformé maintenant en valeur numérique. Et pareil pour bytes. Je vais le rajouter ici. J'exécute, ça y est, maintenant c'est un vrai, euh, une vraie valeur numérique. Alors on peut aussi euh, rajouter au, euh, à l'API ici, Verbose, qui va vous permettre de voir quelles sont toutes les étapes successives, une par une, qu'aura subi votre document. Donc pour débugger, c'est très pratique, pour voir bah, comment les documents se sont transformés petit à petit en fait. Vous avez juste à rajouter ça et vous comprenez ce qui se passe dans votre pipeline. On devrait exposer ça prochainement dans Kibana, euh, avoir un outil qui permet de débugger, de euh, construire son pipeline de façon très très interactive. C'est assez chouette. Alors, on va rajouter une gestion des erreurs. Alors, on va rajouter une gestion des erreurs euh, globales. Alors, je vais d'abord enlever le verbose. Et euh, où est-ce que je mets ça déjà C'est ici. Je dis, globalement, sur mon pipeline, donc mon pipeline est ici, donc il a un ensemble de processors, voilà, et je vais te définir globalement sur le pipeline, si jamais tu as euh, un échec, je veux que tu transformes la métadonnée underscore index, qui est en gros l'endroit dans lequel votre document va être indexé, et je veux que tu envoies ce document-là dans, euh, dans error index, donc dans un autre index. Je vais avoir un index euh, des erreurs, que je ferai ce que je veux avec, après... Euh, donc si j'exécute, il ne va rien de se passer spécial, hein, mon index est toujours underscore index, mais si j'introduis une erreur, qui est ouf. Ici, qu'est-ce que j'avais décidé de faire euh, Non, c'était là. Ouais, j'avais mis quoi Je ne sais plus où j'avais changé, j'avais changé quelque chose. Bon, c'est pas grave, je vais générer une erreur quelque part, je vais faire un A24, Boom. Donc là en fait, ce qu'il a juste fait, c'est qu'il a euh, le GROC n'a pas pu s'exécuter, donc il a envoyé euh, vers ErrorIndex cette information. Alors bizarrement, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est parce que j'ai mis euh... pourquoi j'ai plus j'ai plus le source. Oh. Soit c'est un bug, soit c'est volontaire, je sais pas. Peut-être qu'il faut que j'enrichisse moi même ici avec d'autres d'autres choses, je sais pas. Peut-être qu'il faut que je réaffecte le document d'origine, le message. Bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans ce cas-là. Euh, je peux faire aussi euh, une gestion des erreurs sur euh, le processeur date lui-même. Donc là, je vais réenlever mon erreur qui est ici. Et sur le processeur date, là, je pense que c'est là. Voilà. Je vais dire, donc, si jamais tu as une erreur dans le parsing de la date, je veux que tu affectes euh, une valeur par défaut, qui sera le 26 décembre 1971 à 23h59.59. Bon, c'est ma date de naissance. Il <rire> fallait un exemple. Hein. Donc imaginez, maintenant, j'injecte un document avec une date bidon, qui est du 30 février 2016, qui n'est pas parsable par Java. J'exécute ça. Bah, le reste du pipeline a continué à s'exécuter, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais j'ai affecté une date par défaut, 1971, euh, 26, 12, etc. Donc ok. Donc j'agis soit sur euh, globalement les erreurs globales, soit sur par, euh, par euh, processeur, je peux euh, agir dessus. Et puis on peut le faire pour les bytes aussi, enfin bon, pareil, je passe euh, cette partie. Alors, on va faire un petit peu de bannot. Donc j'ai installé le plugin Bano sur mon cluster. Je vais effacer ok, tous les index Bano qui existent. Alors je regarde ce que, ce que j'ai. Euh, pour l'instant j'ai deux index qui existent. L'index s'appelle personne et un index pour Kibana puisque j'utilise Kibana ici. L'index personne je vais m'en servir après. Si je fais un get underscore Bano, j'ai aucune donnée pour l'instant. J'ai pas téléchargé de données euh, dans Bano. Donc je vais inj injecter la charente maritime alors là je ne vais pas lire sur internet parce que c'est trop long donc j'ai configuré pour qu'il lise un fichier en local euh, je ne sais plus combien d'adresses il a je crois que je peux voir ça dans ma console, voilà il est en train de lire le fichier CSV et puis il est en train de faire des bulk là j'ai configuré par paquet de 10 000 il est en train d'indexer euh, tout ça dans un index bano. donc il lit mon CSV, il le transforme en JSON et bref, il l'envoie ça aurait pu être très long voilà, c'est fait. Donc il me dit, c'est bon, euh, ça s'est bien passé. Donc si je regarde maintenant mes index, encore, je vois que j'ai un nouvel index qui s'appelle .bano-17, qui contient 327 694 lignes, c'est ce qu'il a indexé. Je peux chercher d'ailleurs dedans. Alors il a créé un alias, en fait, il a créé un alias qui s'appelle .bano pour chacun des index bano que vous allez créer. Donc en fait, quand vous cherchez dans .bano, vous cherchez dans toute la France, finalement, c'est ce que ça veut dire. Donc j'ai bien mes 327 000 documents, et on voit les différentes lignes d'adresse dont on parlait tout à l'heure, hein, mais on les voit ici euh, sous forme de documents JSON, c'est ce qu'il a généré. Et si je demande des stats à nouveau, ben je vois que dans le département 17, j'ai ce nombre de lignes. Je peux injecter le département 95. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok, faisons-le. Ah, il y a moins de lignes, je crois. Euh... Tac, tac, tac. Il l'a fait, ou pas J'ai un doute. Ah si, le nombre de documents arrive. Hop. Donc, si je cherche avec mon index bano et que je cherche une, une adresse dont street name est Myrtille, ben ici, en fait, vous allez voir toutes les, les, les, les coordonnées des, de mes voisins, en fait, qui vivent à cette adresse-là. Bon, c'est pas grave. Enfin, ça, c'est juste du search classique. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est faire de la simulation avec Bano et de voir que mon adresse postale, ici, 25 Georges 1740 et trait, si je la simule avec Bano, c'est le résultat que je vous avais dit tout à l'heure. J'ai bien les coordonnées géographiques, latitude, longitude, c'est ce que je vous avais montré. C'est bon? <rire> euh, l'inverse est vrai coordonnées géographiques latitude-longitude je récupère, c'est où j'habite euh, voilà me, le, mon adresse exacte si je change, ah oui j'avais dit quel est mon voisin proche donc j'ai essayé de faire varier un petit peu la valeur ici, effectivement ça c'est mon voisin alors Combinons ça avec euh, le GeoIP processeur. J'efface euh, mon pipeline BANOTEST, il n'y en a pas. Je crée un nouveau pipeline, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Hein. Je lis une adresse IP et je vais euh, ensuite passer le processeur bano. Et quand j'exécute avec cette adresse IP, j'obtiens bien euh, ce que je vous ai euh, montré tout à l'heure. Pourquoi j'ai deux docs ah, j'ai mis verbose, oui. Donc la première partie, c'est l'enrichissement par JYP, et la deuxième partie, c'est l'enrichissement avec Bano en plus. De okay. last but note de liste. L'API de réindexation. Alors j'ai déjà indexé un index qui s'appelle Personne. J'ai généré euh, aléatoirement 100 000 documents, ces 100 000 documents, ont, ce sont des personnes physiques, donc j'ai le nom, date de naissance, sexe, euh, des coordonnées géographiques, latitude, longitude, le, le, le nom de la ville où habite la personne, etc. Donc c'est généré aléatoirement, j'en ai fait 100 000. Donc évidemment, je peux chercher hein, ici quelles sont toutes les personnes qui vivent à Sergy. C'est dans le 95. Il se trouve que j'ai Bano dans le 95, donc ça va être pratique ce truc-là. Donc j'en je ai 6337. Je peux me définir un pipeline bano personne, où je vais lui dire, alors ça c'est un petit hack, parce que pour l'instant mon code n'est pas super propre dans bano. j'ai nécessairement besoin d'avoir des, des valeurs, donc même vide pour ces champs là. Donc là je fais un set de address.number vide et address.streetname valueVid, parce qu'elles n'existent pas. Par contre je configure bano pour aller lire mes données dans address.location lat et long. Ok si je simule ça, je prends mon, mon, mon, mon cas, hein, mon nom, etc., mes, mes coordonnées latitude-longitude, je vérifie que tout fonctionne bien. Effectivement, avec mes coordonnées latitude-longitude, je récupère bien dans Bano address les données auxquelles je m'attends, euh, ce que je veux. Et donc c'est là où l'API de reindex va nous intéresser. Et normalement j'ai rien, ouais, mon index n'existe pas je vais créer un nouvel index qui s'appelle rich. je change ici le nombre de shards, par défaut Elasticsearch c'est 5 là j'en profite pour changer le nombre de shards, avec un seul shard j'ai suffisamment de ce que je veux je ne veux pas de réplica, je peux changer mon mapping, je... c'est un problème hein, souvent avec Elasticsearch, quand vous avez indexé des données, vous voulez changer le mapping, bon ben, ça va vous poser euh, quelques soucis ben là je change le mapping euh, éventuellement je l'ai défini, et je vais utiliser ma fameuse API de ré réindexation donc qu'est-ce que je lui dis je lui dis, tu vas lire depuis l'index qui s'appelle « Personnes ». C'est là où j'ai mes 100 000 documents. Mais moi, je veux pas tout réindexer. Je veux réindexer que les personnes qui vivent à Sergi. Ce qui est eh bien avec cette API-là, c'est si que vous pouvez passer une query en paramètres. Vous dites, ok, la query que j'ai exécutée tout à l'heure, qui me ramenait, je sais plus, 6 000 documents à quelque chose comme ça, ben je l'exécute ici. Je ne veux voir que les personnes qui habitent dans, à Sergi. Et je veux, en destination, je veux que tu m'envoies ça vers mon nouvel index qui s'appelle « Personnes enrich ». Et je veux que tu passes chacun des documents dans le pipeline banaux-personnes que je viens juste de définir. Donc qu'est-ce que je veux faire en fait Je veux réindexer tous mes documents des personnes qui vivent à Sergi dans un nouvel index, avec un nouveau mapping, des nouveaux settings, et en plus je veux enrichir les données avec d'autres attributs euh, qui viennent, qui sont euh, qui découlent des valeurs que j'avais précédemment. Euh, bah, je vais le faire. Il faut que je le fasse. OK. Alors, on a mis cette, cette API là dans la version 2.3 parce que dans la version 2.3 on a ajouté une fonctionnalité qui s'appelle le Task Management API qui nous permet d'avoir une, une vue sur les tâches qui sont en train de s'exécuter dans Elasticsearch et qui, qui peuvent mettre du temps. Donc on peut les stopper, on peut voilà on avoir une vision de ce qui se passe. Donc voilà, il l'a fait. Ça a pris 22 secondes. Il a fait, il a créé 7337 nouveaux documents, etc. Si maintenant je regarde dans mon index les personnes enrichies, euh, je vois toujours les mêmes documents que j'avais tout à l'heure. Je vois une personne ici qui vivait à Sergi, je vois ses coordonnées géographiques, latitude, longitude. Et je vois dans Bano Adresse, pour chacune de ces personnes que j'avais générées aléatoirement, maintenant, leurs adresses différentes, ainsi de suite. Du coup, ça me permet maintenant de faire des choses comme ça. Peut-être il faut que j'ai de la chance. Ouais, j'ai pas de chance. Ça dépend des, des, des personnes qui ont été générées aléatoirement dans mon dataset. Donc, il faut que je trouve une, un nom de rue où ça fonctionne. Euh, qu'est-ce que je peux avoir Bien, Si d'abord j'enlève la query. Donc, qu'est-ce que j'ai ici Je vais aller voir. Bah, ben, rue. Tiens, rue, c'est un truc commun. Voreal. Pierre. Allez, Pierre. Donc si je cherche ici, Pierre, non, il faut que je mette un P majuscule, ça doit dépendre... Ah non, ça marche pas. Bon, ben tant pis, ça marchait hier. Euh, ce que je voulais vous montrer en tout cas, c'est que maintenant je peux faire des statistiques... Wow, j'ai aucun numéro d'adresse. Ah, c'est bizarre, j'ai aucun numéro. Pourquoi ça Je cherche pas au bon endroit. Ah oui, effectivement, je suis dans bano underscore adresse. Ouais, je suis bête. C'est bano underscore adresse, c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Oups. Ok. Bon, j'ai ma démo à foirer sur la fin, mais ce pas grave, vous avez compris tout le reste. C'est le principal. Euh, j'ai réussi à enrichir mes données comme je le souhaitais. Oups. Donc, récupérer la dernière version d'Elasticsearch 500 Alpha 3, jouer avec ça. C'est super puissant. Euh, Reindex, vous l'avez déjà dans la version 2.3, hein, vous n'êtes pas obligé d'attendre ingest, mais si vous voulez jouer avec ingest, faites ça dans la version euh, celle-ci. Là, Alpha 4 va pas tarder à sortir. Euh, pour le plugin Bano ingest, euh, bah, regardez mon GitHub, euh, ou suivez-moi sur, sur Twitter surtout, et quand ça sera disponible, j'annoncerai ce, ce plugin-là, si vous voulez jouer avec. Et encore une fois, les pull requests sont bienvenus, les issues, et tout ça, euh, évidemment. Voilà, j'ai fini, merci de votre attention. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je suis presque dans les temps, c'est ça Non, c'est bon On a mis 55 minutes Oui, ouais, vas-y. Euh, non. non, ça tu peux pas. Ouais, à ma connaissance, c'est pas possible aujourd'hui. Ça sera peut-être faisable bientôt, est-ce qu'on sort un client reste très léger qu'on va sans doute exploiter. Alors aujourd'hui, j'ai développé typiquement mon propre client reste pour me connecter moi à un cluster bano. Donc ça, je vais supprimer ce truc-là. Et donc peut-être qu'à l'avenir, ce sera faisable de réindexer, de, de ouais, de faire, euh, ouais, d'envoyer les erreurs vers un autre cluster. Peut-être que ce serait possible. Je suis pas sûr qu'on y ait pensé à cette feature, donc ça vaudrait le coup de, de créer un bug. Ouais, ouais. Et je pense que ça vaudrait le coup de créer une issue dans Github pour dire, tiens, ce serait bien si on pouvait envoyer vers un cluster séparé les erreurs, par exemple. Très bien. Ouais. De quoi, deux Ah oui, je ne l'ai pas montré, ce n'est pas le projet d'aujourd'hui. Oui, en fait, ah oui, tu as, as juste un paramètre, c'est Parameters, Pipeline, et puis le nom du pipeline que tu veux exécuter, et c'est très très simple. ouais parameters. Les paramètres, c'est ce qui va être ajouté à, après l'appel le, la, le, HTTP, enfin l'URL donc il va rajouter underscore enfin un point d'interrogation et puis les valeurs quoi, que tu veux. Donc, ouais, ça c'est simple. Je pense qu'il faut que j'arrête parce qu'il y a l'autre session qui va démarrer. Merci, bonne euh, conférence. Venez à notre stand aussi.